Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Bon, vous êtes au courant de tout ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Cette semaine absolument noire Défaite à Marseille. Trois balles dans nos têtes. On est resté dans le sud. On est allé ensuite à Monaco. On s'est fait laminer, fessé, foudroyé. Ensuite, en Ligue des Champions. Dans cette Ligue des Champions qu'on rêve de gagner. On a reçu le Bayern de Munich. Pourquoi, encore une fois, se faire laminer, fesser et foudroyer Après ces trois défaites, on a notre numéro 10. Neymar, l'homme qui nous fait rêver, celui qui fait danser la défense adverse, celui qui fait trembler les défenseurs, a voulu aller se détendre en allant manger un McDo et jouer au poker. Et là, t'as tous les supporters qui tombent sur Neymar en disant qu'il n'a pas le droit de jouer au poker et de manger au McDo. Il n'a pas le droit de se détendre vous vous rendez compte Neymar ne peut pas se détendre. On est où On est où En dictature Hein Je savais pas. Ah, j'étais pas au courant. Donc, les supporters décident de ce que les joueurs ont droit de faire et de ne pas faire. Vous vous rendez compte Je pensais qu'on était en démocratie, tranquillement. Mais Neymar a des comptes à rendre à des supporters. C'est du grand n'importe quoi. Où on va ressaisissez-vous, hein. ressaisissez-vous, hein. parce que là ça commence à bien faire, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain appartient aux supporters, vous avez oublié, moi là, Marseille m'a ouvert les yeux, et le club du Paris Saint-Germain est un club qui cherche à faire du profit, n'oubliez pas cela, vous n'êtes pas des actionnaires du Paris Saint-Germain, je t'apprends quelque chose, t'étais pas au courant, moi je te le dis, quand t'achètes un maillot du Paris Saint-Germain, tu gagnes pas d'argent derrière, il n'y a pas de retour sur investissement. Quand tu prends une place à 8000 euros pour aller regarder le Paris Saint-Germain, il n'y a jamais de retour sur investissement. Donc ressaisis-toi. Qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pour toi Qu'est-ce qu'il a fait pour toi Qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans ta vie Réponds-moi Il a payé ton loyer Il a rempli ton frigo Hein Hein À part vider ton frigo, qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain Réponds-moi et bien il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà. Et tu vas me dire que dans ton entourage, il n'y a pas de petit Fofana, ou de petit Mamadou, ou un petit Olivier Aurélien, ou Abderrahman, Mohamed, qui a besoin de ton soutien, qui joue le samedi et dimanche. Hein tu vas le voir gratuitement. Tu cries son nom. Allez Abderrahman, allez Aurélien, allez, va au bout. Mais non. Toi, c'est Neymar qui t'intéresse. Tu t'intéresses à Neymar. Donc là, on en vient à fliquer les joueurs en dehors du terrain. Alors que déjà sur le terrain, t'as vu toutes les caméras qu'il y a C'est du grand n'importe quoi. Ils en viennent jusqu'à parler en se cachant la bouche. Pour dire des trucs tout futiles. Des trucs genre, ouais, écoute, regarde là, moi j'ai des petits boutons, ça me fait mal en ce moment, ça me gratte. <rire> Et ils se cachent la main, ils se cachent la bouche pour ça. Tu te rends compte de la dinguerie Hein On va où Toi, tu te rends compte si tu t'es filmé comme ça T'accepterais Hein dans ton taf, quand t'envoies tes mails avec plein de fautes d'orthographe, tout le monde serait au courant, il y aurait des commentateurs, Regardez cette faute d'orthographe, oh là là, il l'a envoyé, oh là là, tu serais sur Twitter, tout le monde verrait On dirait, non mais lui, il sait même pas écrire, <rire> il sait pas envoyer les mails, ou bien même quand tu balais là On dirait, regardez là, cette position, mais c'est du grand n'importe quoi, il ne fait pas corps avec le balai, hein. <rire> c'est ce qu'on voit là Franchement, et en plus, il y a encore de la poussière partout, ou même si tu es préparateur de commande, oh là là mais c'est pas la bonne adresse, qu'est-ce qu'il fait Il l'a quand même envoyé, mais il est vraiment nul à chier. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il a été embauché Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire après son travail Regardez, regardez Oh, il va au bois Oh là là là là Mais c'est cette vie que vous voulez On va être fliqué de partout La surveillance C'est ça que vous voulez Et vous allez me dire quoi Vous allez me dire quoi Qu'est-ce que t'as à dire 你欲言